Bon, comme vous le savez, mon niveau sur Fortnite est claqué au sol. Mais du coup, pour y remédier, j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais mourir, je vais devoir réaliser un gage. J'ai une multitude de gages que j'avais notés, euh, qui s'avait juste là à l'écran. Et à chaque fois que je vais mourir, je vais devoir en réaliser un. En espérant que ça me motive à ne pas mourir. Et qu'aussi, j'augmente de niveau. Mais si toi aussi, tu souhaites me proposer des défis, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, on est pas Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite liste. Euh, de gage que j'ai pour cette vidéo mais c'est parti mais du coup on va faire ça tout simple on va directement aller à Prendifa je tiens à souligner que cette vidéo va sortir euh, dans deux semaines ben, au moment où je tourne la vidéo on va sortir de deux... dans deux semaines d'ici là j'aurai déjà sorti ma vidéo où je testerai euh, ma... la nouvelle arme ben, sûrement qui va arriver euh, le lance euh, le lance flamme une note sur 10 sur l'arme puisque combien vous la notez et n'hésitez pas à me dire euh, la vidéo parce que je l'ai toujours pas tourné j'ai rien fait encore à part la miniature je l'ai bien fait Et sinon euh... Et... Oh, un fusil escalier Allez, crève! J'en ai une de même à Oh, gros oh, non! C'est quoi les. C'est bon? On m'explique les armes qu'on qu me donne, sérieusement? Bref! Ouais. Du coup, une mort, il gagne un défi. On va prendre un défi au hasard. J'ai ma liste, on va aller. C'est parti. Ok, du coup, j'ai trouvé. Bon, c'est le deuxième, je vais vous mettre sur l'écran. C'est le deuxième, je dois tweeter ce message qui m'a été donné par un pote sur Twitter Je vous mettrai l'image du tweet que voilà, je vous mettrai du tweet en montagne mais voilà j'aurai tweet ça Allez c'est pas fini Et les gars, petite n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, on est bientôt aux 500 abonnés Alors si on arrive à atteindre les 500 abonnés, ce serait hyper cool Vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitter, c'est Voilà, Je vous mettrai de toute façon tout dans la description Ok, cette fois-ci, je sais pas trop où on pourra aller. On va aller à, okay, on va aller à Déjà, on est mort une fois. Du coup, on a fait déjà un défi. Euh, déjà, ça va pas faire si je mets plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, parce que j'ai un nombre limité de, de défi. Quoique, hein. que les gars, si vous proposez des idées de gars, dans les commentaires, je ferai sûrement une deuxième partie de vidéo comme celle-là. Bien sûr, si la vidéo vous plaît. Voilà, si on n'entend pas, les, fais un pouce bleu. Bon, déconne. En vrai, allez c'est parti. Déjà, il y, y a un gars là. Je pense c'est un bot. Premier kit, euh, stop de merde comme d'habitude. on passe à un niveau. Waouh, bah, wow, non, mon aim, mon aim, c'est une catastrophe. Oh my god, lui alors là il va m'énerver. Oh non, j'ai plus de balles. Je suis mort. Pourquoi il y en a un qui me rush comme un blédard wesh On part pour un défi c'est parti, génial. Ok, déjà, je vais faire un truc. Celui-là, je vais mettre, regardez, j'ai mis un X à chaque euh, à chaque euh, gage que j'ai déjà fait. Du coup je vais faire un X. Ouais, je vous le retournerai au montage, mais si vous voyez bien qu'est-ce que c'est écrit Sans pompe Je dois faire putain de sans pompe euh... Euh, attends, je vais vous filmer avec mon téléphone et je vais vous mettre au montage. Les gars, le pire, c'est que j'ai déjà fait 100 pompes. Et c'est pas que c'est dur, c'est que ça prend du temps. Mais du coup, allez, c'est parti. Oh, ployo, putain, je suis nuppée, j'avais même pas remarqué. Allez, c'est parti. Ça finit C'est bon. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Déjà 10 pompes. Ok. Et c'est parti. Oh par contre la lumière elle est pas ouf. Attendez. Voilà, là c'est bien. Là c'est mieux je pense. Hein. Ouais, c'est mieux. Ouh <t 'en> 20, 20 pompes déjà. <t 'en> Attendez. Les gars, je me connais au montage Je vais mettre sur un brutage de, de potions Bah qu'on boit des, puces, des potions sur Minecraft Les gars, je compte sur vous Mettez un maximum de pouces bleus Et abonnez-vous Je sais plus combien de pourcents Mais je sais qu'énormément de vous regardent regardez mes vidéos Sans être abonné Alors si c'est pas encore fait Je vous conseille d'activer ce bouton rouge là Et d'activer la cloche des notifications. Ouh. Allez c'est parti 50, on a réussi, on est arrivé à la moitié. Oh, je reprends mon sauf. Ok, du montage. Je te connais, t'as encore mis les bruits, génial. Non, 55, ouais, 55. Oh, ouh, ouh, Bon, les gars, du coup, il manque encore 40 pompes. Encore 40 pompes. 1, 2. Allez 96 97 98 99 Et voilà bon. Les gars c'est merde Les les gars c'est Défi réussi Allez c'est parti les gars c'était vraiment galère mais on bosse pas les bras. C'est parti. Oh déjà il y a un gars devant moi. Moi je vais spawn ici. Ah. Ok, on a déjà 3 kilos compteurs. Dégage ça graille 5 pv mais c'est pas bon dégage ici dégage Oh poulouille Oh les gars on n'est pas en train de laver la ville la, là On est pas en train de laver la ville non Il y a un gars là. Voilà. Mais frère, c'est quoi Starmac Bon, Au moins, on a duré plus longtemps. Du coup, c'est parti pour le prochain défi, les gars. On va aller sur Google. On va taper un générateur de nom. Générateur de nom, voilà. C'est parti, les gars. va 1, go. Ok, je dois faire... Je dois faire la danse de mercredi, voilà. Bon, je vais faire le TikTok et je vous reviens. Bon, les gars, j'ai viens de terminer Le TikTok, il est là. On va le, po on va le poster tous les deux. Oh, bah, ben, ensemble, je veux dire. J'ai plus ce bouton. Et voilà. C'est posté, poster du coup, si vous voulez voir le résultat, bon, vous l'aurez déjà vu euh, avant que la vidéo sorte. Mais si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon TikTok skyplex.yt. On est bientôt 500 abonnés, ça fait énormément plaisir. Je vous remercie énormément. Mais du coup, c'est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti. On va spawn direct ici. Il y a un petit pompe qui nous attend bien tranquillement. Il euh, n'y a rien. Ok, 1 PM ça fait plaisir. 9 PM ça fait plaisir. Pistolet. J'arrive pas à les trouver. Attends, on va se mettre du fil là. Hein. Vous connaissez la chanson hein. Bref euh, On va encore prendre le générateur de l'ombre C'est parti On va Je vais vous euh, faire comme ça Comme ça euh, Je triche pas Regardez Voilà ça, ça a mis le troisième Le troisième ça va être essayer de ne pas rire Et si, si je ris Je dois en verser un verre d'eau les gars du coup c'est parti pour l'essai de le pari Je sais pas trop lequel on va prendre vrai, enfin, on va prendre le premier en fait, On va essayer lui, allez c'est parti Les gars petit après -vu, je me suis rendu compte au montage Qu'on avait pas euh, le son des vidéos Du coup je suis désolée si vous n'avez pas le son Mais bref vous allez voir avec ma réaction euh, J'ai trouvé ça drôle quoi j'ai pari mais c'est d'une violence on reprend. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attendez attendez attends, attendez. Qu'est-ce que j'ai vu attends, le coup C'est tellement vrai, c'est tellement vrai les gars Ceux qui ont des darons rebeux da da vraiment arabes Vous avez tous euh, cette scène cette, euh, dans la tête Les gars, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Bon les gars, si vous avez kiffé cette vidéo et que vous souhaitez avoir une autre une partie de cette vidéo, une autre vidéo où je retenterai des games et à chaque fois que je meurs, j'ai des défis. Mais cette fois-ci les défis, vous allez vous les proposer dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à me poser un max de défis pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche de notification, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. N'hésitez pas à bombarder la porte et pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Scalp. Yes. Okay. à très bientôt